Jésus mon sauveur arrête, t'es pas à ma voix en bénissant d'autres humains, être. Ne C'est toi, c'est toi qui bénis. Oh oui, c'est toi qui bénis. Oh, aujourd'hui remplis mon cœur le de ton Saint Esprit. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre... Merci Seigneur. Psaume chapitre 18, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné.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 Nous verrons notre Seigneur, Alléluia, bientôt, très bientôt. Nous verrons notre, bientôt, très bientôt, bientôt, très bientôt. Nous verrons notre Seigneur, Alléluia, Alléluia. Nous verrons notre, plus de maladies, plus de maladies. Nous verrons notre, plus de maladies. Nous verrons notre plus de maladie, plus de maladie. Nous verrons notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous verrons notre Seigneur. Nous te verrons bientôt, notre Père. C'est vraiment l'écrit de notre cœur. Et tu connais, et tu connais vraiment la profonde de notre âme. Bien aimé Père, saint Dieu notre attente. C'est de pouvoir te voir encore dans ce temps où nous sommes. Merci parce que tu es vraiment le Dieu qui a fait la promesse de venir voir nous chercher. Et Nous t'attendons avec beaucoup d'allégresse, mais -mé Père m'épargons Dieu, avec beaucoup de patience. Mais C'est vrai parce que tu nous instruis à pouvoir nous attendre à toi. L'ouange et honneur à toi mon maître béni parce que tu veux réellement nous instruire enfin car nous apprenions davantage à marcher avec toi et surtout avoir vraiment une profonde confiance en toi mon bien Père saint Dieu. La considération de ce que toi, tu es dans tes pour M'a réalisé, Père Saint-Dieu. Merci d'avoir ouvert nos yeux, Père, pour que nous puissions voir ta grâce et ta gloire, béni Père Ce que les yeux des hommes ne peuvent pas voir, mais toujours ouvrir les yeux du cœur, mon Père Saint-Dieu. À toi soit l'honneur et la gloire et la puissance, mon Bénéme Père. Merci encore pour ce temps, pour les cantiques, Père Saint-Dieu. Bénis notre précieux frère Christian. Que tu le bénisses, Père, et nous te remercions pour cela, Père Saint-Dieu. Nos cœurs sont toujours dans la joie et d'exaltant en chantant les chants des Sion avec amour, Bénéme Père Saint-Dieu, parce que nous nous sentons conduits dans cela, Père Saint-Dieu. J'ai honoratoire hein, pour chaque frère et chaque sœur, pour ceux qui sont venus de loin comme de près, Seigneur, pour avoir part à ce que nous avons ici, Père Saint-Dieu, en cette soirée, qui soit aussi bénis, et ceux qui sont aussi en connexion, Père, qu'ils soient aussi bénis, mon Roi. Nous te remercions pour tous les témoignages, pour aussi ce que tu as fait dans la vie de tes enfants, mon bénéfice Père, d'avoir ramené aussi le nôtre qui était aussi en déplacement, Père. Nous te remercions pour cela, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et du sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni notre Dieu, vous pouvez vous asseoir. C'est écrit de notre cœur aussi, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse. L'Épouse et l'Esprit disent « Viens Seigneur ». Nous voulons voir notre Seigneur et nous voulons le rencontrer dans, dans les airs. C'est ce que nous avons comme certitude dans notre cœur et assurance ferme aussi dans, dans notre âme. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous déplacer et venir dans ces lieux pour que nous puissions ensemble nous retrouver. Nous savons que notre Dieu est vivant et, et aussi il écoute les prières. Et si nous savons qu'il écoute, nous avons aussi l'assurance que nous avons aussi obtenu ce que nous lui avons demandé. Jamais notre Dieu ne peut nous refuser ce que nous nous lui demandons. C'est que parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il hein, nous donne aussi ce que notre cœur désire. Parce que il nous a accordé la grâce de travailler déjà ce cœur, et il sait que ce cœur ne peut pas demander autre chose que ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le psaume 37, il dit, fais donc de l'éternel tes délices. Comme nous l'avons entendu dans le psaume 18, il dit, je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute et Donc, quand nous pouvons arriver à pouvoir voir cela dans notre cœur, il n'y a que lui, effectivement, qui domine en nous, comme il a dit, hein, si fait de l'éternel, il donnera ce que ton cœur à toi désire. Donc, si nous sommes ainsi, nous savons ce qu'il faut demander. Quand nous demandons à notre Dieu, nous devons savoir. Parce qu'il dit, mais demandez donc et vous recevrez. Alors il dit, à celui qui frappe, on l'ouvrira. Alors je dois frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Je ne dois pas me lasser, mais une fois comme ça, vous vous souvenez de, de, de ce que le prophète Élisée a eu à pouvoir dire au roi qui était venu, en fait, parce qu'il voulait donc avoir donc la victoire. Vous vous souvenez Alors il a dit, frappe. Et le roi a frappé, doudou, Il dit, oh, c'est triste, parce que si tu avais frappé beaucoup plus encore, tu aurais eu la victoire sur tes ennemis, en fait. Donc, nous comprenons que... Notre Dieu n'est pas sourd. Que Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Que Dieu te bénisse. Elle vient de loin, de mon sein. Notre sœur Christiane, que le Seigneur se souvienne de toi, ma sœur. Oui, vraiment, nous prions nous pour toi, nous t'aimons beaucoup, ça. Ça nous touche. Ton, ta foi est un amour pour le Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons réaliser. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a des oreilles. Il n'a jamais été sourd. Nous pouvons pas nous lasser de cela pour sa Ah, mais j'ai prié, Dieu n'entend pas, il t'entend. Toi, sois sûr que c'est Dieu qui a créé les oreilles et qui a fait de moi un fils et une fille et qui m'a dit de pouvoir prier et doit entendre. C'est pour ça que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est ce que nous puissions vraiment avoir foi en Lui. La foi est quelque chose de tellement si important, mon frère, qu'on trouve que peut-être que c'est négligent, enfin, c'est nécessaire, parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et puis, on ne peut pas bénéficier de ce que le Seigneur nous, nous dit. C'est que la, la Bible nous fait savoir, effectivement. Parce que, vous me dites, oui, frère, me dites, mais pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut la foi. Mais c'est vrai, il faut... La foi pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Sans la foi, vous ne pouvez pas recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Tout est question de la foi. La justification par la foi. Nous sommes justifiés par la foi en qui Notre Seigneur. Et la sanctification, il dit, sanctifie les pas ta vérité, ta parole est... Donc si je ne crois pas à la parole de Dieu... Elle ne peut pas me sentir ici. Vous voyez, mon frère et ma soeur, nous avons une grâce que nous pouvons tout recevoir de la part du Seigneur. Amen. Et puis, notre Dieu, vraiment, n'a jamais été compliqué. Non, non, non, non. Dieu n'a jamais été compliqué. C'est parce qu'il est très facile que les gens trouvent des difficultés pour pouvoir l'approcher. Que Dieu te bénisse, ma sœur. S'il était compliqué, alors les gens auraient pu le trouver. Parce que quand quelque chose est compliqué, les gens ils se battront, et tout ça, ça. Il a dit si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. C'est qu'il est tellement si simple qu'à cause de la complication de l'homme, on ne les trouve pas. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est 100% vrai, bien-aimés frères et sœurs. Pour que vous puissiez voir cela, le jour où Corneille est entré, euh, non, Pierre est entré dans la maison de Corneille, tous ces gens-là, ils n'avaient pas, n'a pas dit qu'ils avaient cru. Non, monsieur. Il a fait venir, seulement moi, Corneille, il a fait venir effectivement tous ses amis pour qu'ils entendent. Mais c'est quand que Pierre a commencé à prêcher, à parler effectivement, et qu'il arrive à cette partie-là, il dit, mais. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de les péchés. Et ils ont cru. C'est comme ça qu'ils furent baptisés donc du Saint-Esprit. Bien sûr que oui. Parce que nous recevons toutes choses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il nous a dit aussi, hein, il dit que voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront. C'est écrit, hein Amen. Vous me suivez ?« En mon nom, ils chasseront. En mon nom, ils imposeront les malades, les malades seront. » Donc, nous avons ça. C'est pas compliqué pour prier pour quelqu'un. Mais c'est parce que dans notre tête, nous disons, « Est-ce que quand je vais prier, je vais les voir marcher, je vais les voir... » C'est pas ton problème. Moi, je peux mettre là, prier pour 150 personnes. Si même les 150 personnes malades tombent malades, enfin, ou, ou partent et que quelques-uns meurent, effectivement, je ne vais pas avoir de problème. Demain encore, je me mettrai encore ici, je dirai, Jésus-Christ est le même. Il guérit toujours les malades. Frères et sœurs, ça, vous savez, <rire> Dieu est... Mon, mon problème à moi, et à toi aussi, c'est de pouvoir faire ce que Dieu a dit. Et maintenant, le résultat, ce n'est pas ma responsabilité. Alors, okay. bah, c parce que nous comprenons, moi, je prie, je veux voir qu'il soit guéri. Ah, je, veux, je veux... Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai la voix. Mais c'est Dieu qui prend le contrôle. Donc, la personne pour qui je prie et Dieu, est Dieu, c'est entre lui et Dieu. Parce que moi, j'ai prié et Dieu accomplira. Sûr et certain, je suis sûr et certain que quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Amen. Pour quelle raison Parce que ce n'est pas moi qui guéris, mais j'essaie une chose, que Dieu vous a dit dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à cet endroit, j'ai toujours répété et le dire encore, il n'y a aucun démon qui peut résister. Peu importe. Peu importe la taille des démons. Je vous lis l'autre fois. Vous pouvez prier, vous l'aurez. Je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas. Il vous fait du tout temps, puis il vous fait trembler. Ne tremblez pas. Je ne sors pas, mais il va sortir. Parce que aussi longtemps que tu détiens là et que tu as l'autorité de Dieu, il devra sortir. Il va faire des gestes, il va faire ceci, il va faire cela, et ceci, il va devenir nouveau. Il sait très bien qu'il peut jamais t'abattre. Ah ben oui, bien sûr, c'est certain. C'est que Satan ne peut pas t'abattre ni te détruire. Parce que le maître, notre maître, celui que nous avons tous créé il a dit, voici, Amen. je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis, il dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, si le Seigneur l'a dit, et que moi, je l'ai entendu, et que je le reçois, frère, je suis tranquille. Amen. On peut faire bouger les toits de la maison, tout tout tout tout Mais je dors tranquille. Amen. Parce que je sais qu'il peut faire bouger, mais il ne pourra jamais rien faire. À cause de quoi Mais à cause de la foi que tu as parce que tout est possible à celui qui croit. Amen. Ton problème à toi et à moi, c'est de croire simplement. Frère, nous, avons, nous faisons beaucoup de gymnastique. Comment ça va se passer Et puis on a prié, je ne vois rien. C'est ça l'erreur que nous commettons. Vrai. La sémence que je mets dans la terre, aujourd'hui là. Est-ce que je vais surveiller tous les jours Je gratte, est-ce que ça pousse Est-ce que, est que ça pousse, est-ce que, est que, est que ça pousse Non, je l'ai mise dans la terre. J'ai dit, mais je sais qu'elle va pousser, je vais dormir tranquille. Ah ben oui, les processus qui se font à l'intérieur là, moi je ne les sais pas. Mais je suis sûr et certain que comme c'est planté là, il ne faut pas sur le roc, mais sur la terre. Donc quand j'ai mis la sémence sur la terre, je suis tranquille là. Et c'est que deux jours ou trois jours ou un mois, ou une semaine après, il va quand même pousser. Parce que la sémence se trouve dans la condition qu'il fallait, dans la terre. Alors là, je suis tout à fait tranquille. Quand le travail commence, quand Vous vous souvenez de euh, ce que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. C'est pour ça que vous ne devez pas être toujours comme des gens faibles. Seigneur, on ne voit rien. Non, nous voyons. Amen. Eh bien oui, parce que notre Seigneur, il n'a pas cessé de pouvoir agir. Notre Seigneur agit encore aujourd'hui. Juré, le problème, c'est que, vous me regardez comme si c'est, ah, non, vous avez, frère et sœur, la même chose qui s'est passée avec les apôtres, doit se passer avec nous. Et ça se passe aussi avec, bien sûr que oui, frère. Le problème, c'est que, la pensée de l'homme, la façon de pouvoir voir les choses, et puis ils me disent, mais frère, mais, et tu dis ça, mais, nous, ça fait six, six mois, je sais pas quand c'est trois, 4 ans, ou 6 ans, ça change pas. Mais mon frère et ma soeur, les temps appartiennent au Seigneur, et ce qui est important, c'est comme je dis, pour que vous puissiez comprendre effectivement, c'est là que vous commettez des erreurs énormes. Et Dieu nous a donné un témoignage d'une manière extraordinaire d'un homme que nous aimons et que moi j'aime beaucoup, Abraham. Quand je regarde dans les Saintes Écritures, frères et sœurs, j'ai dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, toi tu es vraiment le Dieu véritable. J'ai dit, toi, dans ces temps ici, il aura toujours des hommes. Dans les temps passés, tu as eu des hommes. Quand je pense, frère, parce que on me regarde comme si j'étais. Quand je pense, par exemple, à cet homme ici, David, jeune homme qu'il était, il s'est trouvé devant un Goliath. Est-ce que David a commencé à pouvoir penser Non. Non. non? Ah ben. Mais ce <rire> qui avec, ce qui était avec ces gens, ces personnes-là, effectivement, c'est parce que ils avaient foi en leur Dieu. Pas importe les situations, comment c'est passé, mais ils avaient confiance en ces dieux. Cet homme se trouve devant un homme ah, homme, pardon. Si, se trouve devant un homme qui faisait trembler tout le monde. Et je crois que tout un chacun d'humains pouvait être là, effectivement, en voyant des visions. J'avais des visions à dire qu'avec des yeux, qui pouvaient voir cet homme. Il était impressionnant. C'est comme aussi la taille de tous les problèmes qu'on peut avoir. Bien sûr, quand ça nous secoue, c'est pas petit. Que Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez, frères et sœurs, la taille de l'épreuve que Dieu te fait passer, c'est parce qu'il connaît la foi que tu as, qui n'est pas arrivée à être une foi qui peut servir Dieu et qui peut te permettre de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Alors, il te fait passer par l'épreuve pour exercer ta foi. Il te, oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Et certain. Parce que, la foi que tu dois manifester. C'est pour ça que Dieu est tellement si bon. Il nous dit toujours, c'est pour ça, il dit toujours, quand tu passes par une preuve de la foi, c'est parce que Dieu t'aime. Et maintenant, regardez très bien. Et Dieu veut t'aider en fait, à ce que ta foi augmente. Dans l'épreuve dans lesquelles tu es train de pouvoir passer, voilà comment Dieu t'aide. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée moi. C'est pour ça que Dieu t'a dit ceci, la foi elle vient de ce qu'on entend. Ah ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu passes par l'épreuve, tu entends maintenant Dieu qui t'ensuit. Il te rappelle, souviens-toi de Job. Voilà comment. Donc, toi, dans ton épreuve, tu prends courage, tu te bats maintenant. Au fur et à mesure que tu entends la parole qui t'encourage dans la foi, ta foi commence à pouvoir augmenter. Tu te dis, mais non, mais, Seigneur, merci. Si Job a pas réussi, dans son épreuve, moi aussi, je réussirai la foi augmente. Alors tu vois que le preuve, tu commences à voir maintenant supporter de plus en plus le preuve. Et au fur et à mesure que ta foi augmente, le preuve fouille davantage. Et tu verras que quand tu vas monter, cette si épreuve là passera. Tu as un niveau maintenant au-dessus c'est ça que nous devons connaître de notre Dieu en fait. Dieu ne peut pas être sourd à tes prières aussi longtemps que tu t'accroches à lui, mais que tu vois effectivement, mais je m'accroche, mais c'est parce qu'il veut vraiment, j'aime Dieu, parce que, vous savez, son enseignement est tout à fait différent de la logique d'un être humain. Vous savez, dans Job, je pense, le chapitre 5, quelque part, ça m'a ça toujours touché. Il dit une chose, il dit, mais l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et puis, Pierre, l'apôtre Paul, qui nous dit effectivement, dans les actes, chapitre 13, 13, quand il, dit, il, dit, il dit, mais, dit, dit, mais, mais c'est pas des, des c'est pas des tribulations que nous devons entrer dans le royaume de yeux. C'est-à-dire que, nous, devons comprendre qu'effectivement que, et puis, il nous continue, il conclut, il peut plus il dit, mais, les épreuves sont pour nous plus précieuses que l'or perspérissable, effectivement. Vous vous souvenez? Amen. Je crois que c'est dans, dans, dans, un pierre, c'est un temps dont on a on a cela aussi, donc, oui. -là. Je suppose que c'est cela. Ah, voilà. Merci Seigneur. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 1. Ben, on va lire maintenant le verset 1. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 1. Il dit... Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et, et la Bithynie. Et qui sont donc élus selon la préscience de Dieu le Père et par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a donc régénérés, vous connaissez ce que c'est que je n'ai rien, non, bah. pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc aussi vrai que Jésus, notre Seigneur, est régénéré. Parce que là, il faut que nous puissions aussi nous entendre tous. Ça c'est quelque chose qui doit être ancré, scellé, gravé dans notre intérieur. Comme Job pouvait le dire, et que ma parole soit écrite avec un burin. Gravée donc dans, dans le roc. Il a crié en disant, je sais que mon rédempteur est vivant. Donc en nous, nous devons avoir cette assurance, ce qui nous est donc dit en fait dans les livres des Saloniciens, je pense chapitre 4. Nous revenons ici rapidement. Chapitre 4, effectivement, en rapport avec la résurrection du Seigneur. Regardez bien comme il dit, effectivement, 1 Saloniciens, chapitre 4, je pense que c'est 4. Je pense que c'est euh, cela. Et, je pense que c'est cela, oui. c'est cela, Voilà. 1, chapitre 4, verset, verset 13. Et puis nous gardons toujours un pierre, parce que nous allons y revenir. Ma main sur un pierre et puis notre doigt sur 1, chapitre 4, verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous entendez cela c'est bien. Il dit, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous avez remarqué que dans 1 Pierre, nous avons parlé d'espérance, non Une espérance qui est vivante. Vous vous souvenez encore Amen. Alors ici, nous parlons de que les autres qui n'ont point d'espérance, nous nous avons l'espérance. Vous vous souvenez Car, écoutez bien, si nous croyons que Jésus est mort, ça nous le croyons. Amen. Parce que ça a été attesté. Et maintenant on ajoute, et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc endormis. Vous avez compris cela ça? ça veut dire que la résurrection du Seigneur me confirme moi, me donne l'assurance, effectivement, que moi ici, même si mes yeux se ferment, c'est que je ne mourrai point. Parce que je suis déjà la résurrection, nous l'avons déjà. Est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'aussi longtemps que moi je vis, j'essaie une chose que même si mon corps s'endort effectivement, la résurrection, je n'y prendrai pas. Pourquoi Parce que si Jésus, notre Seigneur, n'était pas ressuscité, notre foi en nous, notre attente en nous, serait une attente vaine. C'est pour ça que je pense que l'apôtre Paul insiste encore, je pense, dans 1 Corinthiens, effectivement, euh, au chapitre, chapitre 15, je pense. Nous allons retourner ici. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15, cela aussi. Et, il nous dit euh, cela aussi. Un Corinthiens au chapitre 15, je pense que c'est cela. Oui, c'est ça comme. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, euh, nous pouvons lire à partir du verset 11. Voilà, chapitre Corinthiens 15, verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, donc Paul, que ce soit aussi eux, donc euh, les apôtres, donc il avait dit, donc il a mentionné ça dans les versets 8, 9, 10, etc. Donc voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez donc cru. Donc, vous vous souvenez Pour autant que vous tenez ce que nous. Seigneur. Ah, 1 1. Alors il continue, il dit, mais or, oh, si l'on prêche que Christ notre Seigneur est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous, vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous entendez? Alors, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est donc. Et votre foi est aussi... Alors, vous comprenez l'importance. Parce que, frères, c'est ça, peut que vous ne réalisez pas, mais c'est cela le point capital, Tous les frères, comme vous savez, effectivement, tous ceux qui avaient cru, on parlait même de David, effectivement, quand ils sont donc morts, ils sont donc descendus dans les saisons de mort. Aucun d'eux ne sortit. Parce que il n'y avait pas possibilité pour eux de ressusciter. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir. Là, enfermé par la mort, effectivement, ainsi. On n'a pas le temps de continuer dans le enfin, chapitre 15, effectivement, aussi. Donc, tous ils étaient là, dans le séjour de mort, en fait. Mais c'est pour ça que nous glorifions Dieu, parce qu'il mourrait avec l'espérance que la résurrection viendra. Vous entendez C'est pour ça que quand il mourut à la croix de Golgotha. Il est descendu effectivement dans la région inférieure. Donc, le troisième jour ressuscita, n'est-ce pas Mais d'abord, il est descendu dans la région inférieure. Pour prendre la clé de la mort et des séjours des morts. Vous vous souvenez Alors, il dit Mais quand il ressuscita, on nous a dit que les sépulcres s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent, en fait. Donc, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et tous ceux-là, vous vous souvenez encore, effectivement, ils sont donc sortis donc, du tombeau. Donc, la, la résurrection, c'était donc Jésus Christ, notre Seigneur. Il fallait qu'il soit donc ressuscité pour qu'eux aussi sortent effectivement de cette prison dans laquelle personne ne pouvait arriver à pouvoir les faire. Même pas toutes les prières que vous pouvez arriver à pouvoir faire monter à Dieu. Bien sûr que... ils étaient donc gardés là-bas, donc dans la foi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous, nous fait savoir de cela Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Ah oui, c'est un élément tellement important Parce que c'est notre victoire Sur l'enfer, sur la mort, Amen. sur la maladie Amen. Et surtout, en fait Amen. Ah, c'est pour ça qu'on a toujours eu à pouvoir parler d'un homme nouveau Je remercie Dieu parce qu'il a une sagesse extraordinaire. C'est pour ça, peu m'importe, je sais que si je tombe malade, je serai guéri. Mais je ne peux pas en vouloir à Dieu en disant, mais ça fait longtemps, parce que que son nom soit béni. Il a dit que ce corps ici retournera dans la poussière. Je peux l'avoir en bon sens, tout ce que vous voulez, mais un jour autant dans la poussière. Ce qui m'importe à moi, c'est d'ailleurs la crainte de ces dieux pour que l'homme intérieur. Que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir qu'il vive éternellement. Que cette, cette, cette, cette, cette, cette grâce de Dieu-là continue à pouvoir toujours être gardée en moi. Cette couverture, un jour, je l'ôterai. Il ne peut pas voir la face de Dieu parce que c'est la couverture. Ce qui doit me préoccuper, moi, c'est l'intérieur. Quand l'intérieur est bien, l'extérieur va suivre. À... La Bible dit que c'est notre foi. Qui fait quoi? Qui triomphe. Alors n'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des maladies. N'ayez pas peur des problèmes. Il a chanté un cantique. Que Dieu te bénisse. Ce qui me triste et qui m'attriste, c'est quand vous me regardez comme si vous ne croyez pas. Vous êtes là. -faire. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Passez pas le lieu des incrédules ici. Non, ce n'est pas une épreuve qui peut me rendre en train de dire Mais est-ce que ce qu sera possible? Tout est possible. C'est vrai? Ma vie changera. Frère, ça. Peut-être tu ne voulais pas raconter cela. Mais moi, j'ai combattu contre les démons. Tous les, les peuples parler que vous passez, bandit, mais je ne connais pas, je suis passé par là. Frère, je ne dormais pas. Ma femme peut vous le dire. Moi, j'ai traversé des moments difficiles, combattu. Moi, j'ai vu des démons. Frère, ça. On ne pêche pas un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne pêche pas des. Frère, quand on prie pour les démons aussi, on chasse des démons, on prie pour... Mais bien sûr que oui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Qu'est-ce qu'un démon, par exemple, devant Dieu, frère Ce n'est qu'un esprit. Vraiment. Et vous allez trembler devant un démon. Vraiment. Vraiment. Frère, nous devons être des seuls pour... en hein, La maladie vient, tout va bien. C'est comme ça que tu Ah, Je me souviens de la Amen. Donc Dieu, notre Seigneur, a toujours eu des gens pour pouvoir nous témoigner. Parce que, mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui soit impossible à Dieu Peu importe. C'est pour ça que tous ceux-là qui ont eu l'amour de Dieu en eux, comme on l'a entendu dans les psaumes ici, hein, chapitre 18, vous vous souvenez Vous vous souvenez encore J'aime l'Éternel. Il est ma force et ma forteresse, ma retraite, ma haute retraite. Que Dieu te bénisse et mon appui. Amen, amen. Autour de moi, rien n'existe que ça tremble à gauche, ça tremble à droite pour moi, je sais qu'il est là c'est ma stabilité alors on me dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que son cœur est son confiant. en l'éternel oh. frère vous pouvez m'abandonner mais aussi longtemps que Dieu reste avec moi je marcherai seul mon frère même sans chaussettes même sans chaussures gloire à Jésus oui monsieur Je possède une très grande richesse. Amen. Toi aussi, mon frère. Amen. Toi aussi, ma soeur. C'est une richesse que nous avons. Que le monde ne peut pas nous donner, ni même nous ôter. C'est avoir, que Dieu te bénisse. C'est avoir, c'est Jésus. est toujours présent. Qui ne change pas. Pour toi, il a donné sa vie. Et même quand tu ne le vois pas, mais lorsque tu traverses des moments de, de, de difficiles, des maladies, de ceci et de cela, n'oublie jamais, il se tient toujours à côté de toi. Mais il faut que tu passes par là. Bien sûr. Pour que tu apprennes à pouvoir l'aimer davantage. Dans les bons, comme les mauvais jours. Enfin fait, que Satan, l'adversaire, il dit, mais il t'aime parce que tu es en bonne santé. Il dit non, je permets, tu vas voir qu'il m'aime encore. Alléluia. Il est sage, notre Seigneur. Rien ne peut te nuire, mon frère. Rien ne peut te nuire, ma soeur. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu as ton Père. Amen. Alors, dans cette marche avec lui, nous devons être bouillants. Amen. Amen. Jamais froid en fait. Peu importe que ce que nous pouvons arriver à pouvoir avoir dans notre marche. Nous pleurerons, mais nous nous relèverons. Amen. En ayant confiance, effectivement. Allez, nous lisons cela, puis nous prions, parce qu'il est à 30 ans. C'est un Pierre que nous avons, nous avons Je vous disais et puis nous pouvons séparer nous. cela aussi. Voilà. Pierre chapitre 1. Il dit. Voilà. C'est ça, aussi. un bien. Alors, on dit. Voilà. Donc, il dit. Verset 2. Dès qu'ils sont donc élus sur la préscience pré de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent donc à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous mis. Donc, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a donc régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur d'entre les morts. Donc, au oh mort où oh est ton aiguillon. Pour un héritage, donc toi et moi, vous entendez cela Pour lequel Dieu nous a fait partie. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. Mon frère et ma soeur, je préfère être déjà là-haut. Le temps que nous sommes sur la terre ici, quand on regarde, humainement parlant, on pense que, et, vous savez, je, crois que pour, je comprends pourquoi ces hommes-là disaient, Seigneur, il m'est avantagé de pouvoir. peut-être que je ne vais pas dire une chose parce que pour que les gens ne soient pas choqués mais si vous aimez Dieu vous comprendrez les désirs véritables d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu vous savez ce que c'est c'est Maranatha les désirs c'est de pouvoir être oui parce que si on se pose bien la question de savoir Qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur cette terre Si nous pouvons être sincères, qu'est-ce qui peut être pour nous meilleur sur la terre Je peux désirer avoir une grande maison, je l'aurai, mais je m'ennuierai après. Je peux désirer avoir des voitures, même les derniers modèles, il ne me fera pas changer de l'autre la, la, que j'avais, c'est toujours la même. Bien sûr, le confort change. Mais après, je disais, il y a encore un autre. Je vais avoir de l'argent. Je peux avoir... Oui, c'est la nature de l'homme. Je vais avoir au moins un milliard sur mon compte. Qu'est-ce que ça va m'apporter OK, avec un milliard, j'achèterai beaucoup de, de, beaucoup de maisons. Mais je vais y habiter. J'achèterai, je ne sais pas moi, 350 ou même des lits. Je ne sais pas moi, je vais dormir dans lesquels. Parce que je vais avoir beaucoup de lits. Est-ce que vous comprenez En fait... Tout ce qu'on peut posséder sur cette terre, c'est parce qu'on réfléchit bien, rien en fait nous apporte le bonheur. Parce qu'à la fin, on s'ennuie. Je peux aller dans les dans le voyages, je peux mes voyages les Caraïbes, dans les grands bateaux, swimming, je veux être... C'est-à-dire que je veux seulement voir de l'eau qui passe, et puis aller sur des îles, voir des, des cocotiers, des choses comme ça, je te donne un exemple, et puis après... C'est parce qu'on ne réfléchit pas tellement très bien. La parole de Dieu est la source d'une richesse profonde qui nous amène à pouvoir quand même penser de la bonne manière. Enfin, de pouvoir comprendre pourquoi je dois envier mon frère. Pourquoi je dois envier mon ami, même si le voisin, qu'il a une grande maison. Moi, si j'ai une petite... Si je me sens bien dans ma petite, je n'ai pas envie de pouvoir envier le voisin. Mais par contre, le voisin va envier toi quand tu as une grande maison. Parce qu'il ne comprend rien. Mais toi qui comprends, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Je comprends maintenant que je peux user du monde et n'en lisant pas. Savoir que je peux simplement... Mais la chose la plus importante pour moi, cette joie... Il y a un cantique, es j'entends, notre joie n'est finie. <rire> Ici, tu savais, nous avons une joie à un moment, et puis la tristesse vient. Mais cette joie-là... C'est ça à laquelle toi et moi nous aspirons, en fait, qui ne finira plus. Et comme notre euh, sœur euh, ici, euh, euh, euh, euh, notre sœur, ici, notre sœur, Lisa, mm -hmm. qui chantait effectivement son cantique là. Ah, ah, un jour. Hein vous, vous savez comment vous sentez, non? Il est, hein? bon, il est capable, et puis, et puis il n'y a pas de se passer, cette Plus, plus de maladies, nous, nous irons... Nous vous non Je ne sais pas comment vous le chantez, mais enfin, bon, c'est qu'il petit demain Donc, c'est-à-dire que nous réalisons que, Seigneur, cette phase ici, ce n'est pas l'endroit que nous voulons être. Nous, voulons, nous soupirons à, à ces que ce bonheur... C'est-à-dire que ce bonheur-là que nous allons vivre... C'est un bonheur qui ne peut même pas arriver à pouvoir toucher votre conception, en fait. C'est au-delà, la joie même. Cette joie, ce bonheur. Parce que tous ceux que vous avez aimés, avec qui vous avez prié, avec qui vous avez chanté ensemble, qui ont eu à pouvoir glorifier Dieu, ceux qui sont partis avant même vos enfants, c'est ainsi cela. mais vous le retrouverez. Amen. Oui, frère. C'est la vérité et c'est vrai cela. Et c'est un cantique comme ça que nous chantons, non um, um, Je crois que c'est... Tu connais ce cantique-là C'est quand, quand nous nous retrouverons là-haut et nous nous reverrons... C'est... Ma mémoire... Nous reverrons bientôt. Ça, c'est bien, mais il y en a un autre ici, effectivement, aussi, qui dit que nous retrouverons les nôtres. Et, et ce sera uh, des moments tellement si glorieux. Nous avons pleuré ici, sur terre. Mais il a dit aussi qu'il essuiera donc nos larmes. Nous avons un, un bonheur qui nous attend, mais inexprimable, en fait. Rapidement, puis nous terminons. Il dit donc. Pour un héritage euh, qui ne peut un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni s'effuyer, ni flétrir lequel vous êtes réservé dans les cieux. À vous qui, vous entendez ça Pas d'autres personnes, mais à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela, écoutez bien, ce qui fait votre joie. Maintenant, regardez très bien. Donc déjà, quand tu sais ce qui t'attend, ce qui tu es, effectivement, et, et celui qui tu marches avec, effectivement, donc il y a quand même une joie, malgré ce qui, tu vas entendre, il me dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, là, toi, mon frère, toi, ma soeur, et moi-même, vous entendez ça, quoique maintenant, donc maintenant, là, puisqu'il est faux, donc c'est nécessaire, quand on dit faux, c'est nécessaire, il faut bien comprendre, hein, comment Dieu parle. il dit, puisqu'il est faux, vous soyez attristés, Mmh. pour un peu de temps, par diverses... Il n'a pas dit pour longtemps. Mmh. Parce que quand on passe par l'épreuve, ça semble comme c'est une éternité. Non, pour un peu de temps, hein, par diverses épreuves, afin que, écoutez maintenant la portance, le l'épreuve de votre foi. Votre foi plus précieuse que l'or périssable. Donc, vous voyez tous les hommes dans ce monde ici, sur terre ici, tuent les autres pour l'or. Ah ça, vous ne savez pas, vous savez, mais vous devez savoir c'est pour cela que vous voyez tous le, les combats qu'il y a là-bas en Afrique et tout ça. Dans, vous connaissez bien. C'est toujours pour les matières premières, les choses comme ça, l'or, tout ça, ainsi de suite. Effectivement, Oui. Mais qu'est-ce que l'or a quand même de la valeur L'or a de la valeur, quand même. Bien sûr, qui qu qu ignore cela. Tout le monde le sait. Mais toi, on te dit, ça, c'est cela qu'on me dit que c'est un paradoxe. Dieu a une façon de dire les choses, vraiment, qui qui, comme il dit, mais ce n'est pas, pas logique. Eh bien, c'est la logique de Dieu. Donc, les épreuves, pour toi, là, c'est plus précieux que l'or que tu peux avoir dans ta main. <applaudissements> Seigneur, donne-moi de l'or. Il dit, mais non, non, non, je te donne quelque chose qui a plus de valeur que ce tour là que tu cherches. L'or, c'est-à-dire il dit, en fait, qu'elle est de votre choix, plus précieuse que l'or, et puis il dit encore périssable. Et puis il dit, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour, donc l'épreuve en question, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ a... C'est-à-dire que le preuve là, il t'amène dans la foi. Jusqu'à ce que tu atteignes effectivement, puisque mon dit, mais Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, sur je te verrai. Est-ce que vous comprenez Nous terminons ici, il dit Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir. Vous le voir encore Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour les prix de. Donc, la foi est une ferme assurance des choses, une démonstration de celle. Ah, vous voyez, mon frère et ma soeur, chaque enfant de Dieu et le Seigneur a conclu en disant le juste, le mien. Celui que je vois juste, il vivra par. N'oubliez pas cela. Chaque jour dans votre marche, vous devez toujours savoir que peu importe la difficulté que vous pouvez rencontrer, soyez sûr et certain que dans ces difficultés-là, vous avez la, la, la victoire et que c'est en fait c'est l'épreuve de votre foi qui doit vous faire passer au-dessus pour que l'épreuve qui viendra encore, tu puisses arriver à pouvoir passer cette épreuve et que la foi que tu as puisse augmenter de plus en plus. Et n'oubliez jamais ceci mon frère et ma soeur, jamais Dieu notre Seigneur ne pourra te laisser sombrer dans le prêt. N'oubliez jamais cela. Quand tu traverses l'épreuve, même si ça dure, sois sûr et certain, c'est cela la victoire, que je m'en sortirai de cette épreuve, parce que l'épreuve ne durera pas toujours. Il y a donc un temps qu'on encore un peu de temps. Donc c'est ta foi, toi. Parce que l'épreuve aussi te donne un caractère de la persévérance. Plus l'épreuve dure effectivement, plus tu apprends à être persévérant. Parce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Vous avez encore besoin de la persévérance. Il nous faut cela. Parce que là, on est sûr et certain que même si ça passe, on dit, mais je veux la voir. Donc, ce caractère-là, Dieu veut cela en toi. C'est parce que Dieu voit que cela n'est pas en toi. Alors, il permet les choses pour pouvoir t'instruire. Alors, ne méprise pas la conviction de Dieu. C'est pour ton bien. lèvons nous notre Père et notre Dieu. Ce soir encore, nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que tu es notre lumière. Et tu nous éclaires comme mon précieux frère. Cet enfant a pu prier en disant, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, nous avons la lumière. Et encore aujourd'hui, Père, nous savons, on te remercions parce que tu nous instruis à pouvoir vraiment compter sur toi, à ne plus être secoué par quoi que ce soit, ni par des démons, ni par des maladies, ou quoi que ce soit. Peu importe ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire face mon roi, nous avons et nous aurons toujours confiance en toi, mon sauveur. Pardonne-nous encore, mon bénémoine, Père sans dieu Aide-nous encore davantage à nous relever. Nous sommes ce peuple-là qui doit avoir, Père mission Dieu, l'assurance en toi et la joie, l'allégresse, une joie, une effemme, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu, de ce qui nous est réservé, Père Tibissant, aussi, dans les cieux, Seigneur. C'est pour ça que Jude nous a dit que nous devons combattre, oh pendant pour une fois, Patébissant nous a été transmise, père la Dieu. Nous te remercions pour cela, mon bénémoine Père. restant simplement, oh Dieu, confiant en toi, Seigneur. Oh celui qui n'a pas la foi, ne peut pas avoir. Avec toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu, parce que c'est cela qui fait qu'effectivement qu'on peut encourager sur le chemin, Seigneur, nous t'implorons la grâce, mon roi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu. C'est par la foi qu'ils ont conquis. C'est par la foi que C'est vrai, Père Saint-Dieu. Nous avons vu les témoignages de tous ceux-là qui nous ont précédé, mais même pas de Dieu. Seigneur, nous te remercions encore, mon roi, pour ta bonté, ton amour, parce que tu es réellement notre Dieu. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir permis que nous puissions être encore dans ta maison, à toi, mon bénémoine Père, sans Dieu. Pourquoi nous puissions vraiment te louer encore, te glorifier et chanter les chants des Sion pour ta gloire. Tu nous as donné la victoire dans toutes choses, mon bénémoine Père, sans Dieu. Et nous possédons cette victoire, mon roi. Nous te remercions, Père. Garde ton peuple, mon bénémoine Père, sans Dieu, en sautant de ces lieux, mon aimé Père, sans Dieu, que ta parole à toi puisse faire son travail. Et comme, Père, sans Dieu, nous l'avons prié, nous avons des réunions que nous attendent devant. Nous t'attendons, mon aimé Père, sans Dieu, pour venir encourager. Nous savons que tu fais des choses merveilleuses, Père Saint-Dieu Et tu accompliras encore davantage des grandes choses Mon sauveur, notre cœur est dans la joie Merci, nous prions pour tous nos frères et sœurs Qui se préparent pour venir en ces jours-là Combien nous serons heureux de nous retrouver ensemble Mon bien Père Saint-Dieu Pour pouvoir également aussi te servir et te louer Et te glorifier, Père Dieu Que ton nom soit béni Père. Bénie ton peuple Rassemblé ici et ceux qui étaient aussi à l'écoute Mon roi, qui soient aussi bénis, guéris Et délivrés par tes et fortifiés par Car nous t'avons aussi prié Maintenant cela Dieu, de tout notre cœur, nous savons que quand nous te demandons quelque chose Amen. selon ta volonté, tu nous écoutes, Père. Et surtout quand nous disons au nom du Seigneur jésus qui nous l'a dit ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous te remercions pour tes promesses qui sont donc certaines et véritables. Quand nous avons ainsi prié oh au nom du oh Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Amen. La grâce écoule des Golgotha. La grâce cou coule couleur pour moi